Alors, euh, bonjour tout le monde et merci d'être venu. Alors, euh, on va parler euh, lors de cette prochaine petite demi-heure, du coup, euh, d'un retour d'expérience sur euh, l'installation d'un serveur euh, Docs en interne. Donc, euh, d'abord, pour nous présenter, moi et Olivier, alors moi c'est Benjamin Divet, euh, mon collègue Olivier Munier, nous sommes du groupe IT-Link France. Euh, Enseignement connu euh, euh, sous le nom d'Ipsys. Euh, Ipsis du coup, c'était le nom qu'on avait euh, lors des deux précédentes euh, Pycon. Euh, voilà, donc IT-Link, euh, c'est une ESN euh, spécialisée dans l'informatique et qui a notamment un pôle euh, Python présent, euh, d'où nous faisons partie. Hop. Alors, euh, pour faire une petite rétrospective, euh, les besoins qu'on avait en fait hein, pour créer, euh, pour mettre en place Read the Docs, donc euh, les besoins c'était de centraliser euh, des, do des documentations de divers projets euh, au sein d'un même, euh, même centre euh, et du coup euh, histoire d'avoir vraiment nos process euh, simplifiés à ce niveau là euh, de gérer diverses versions d'une même documentation euh, et euh, aussi répondre à une euh, gestion des droits d'accès euh, à ces diverses euh, documentations euh, donc euh, en fait nous euh, ce à quoi on est confronté euh, déjà sur une problématique par rapport à nos, à nos projets euh, euh, à nous on avait aussi euh, une demande euh, de la part de nos clients euh, dont certains euh, où la confidentialité euh, Comment on a une confidentialité vraiment importante à respecter et du coup c'était l'idée de, bah, de voilà, qu'ils aient les droits d'accès vraiment pour eux du coup les contraintes qui nous étaient imposées c'était une documentation au format Sphinx SphinxDoc parce que historiquement à IT-Link on faisait de la documentation sous ce format là et euh, beaucoup de nos clients aussi. Et euh, une documentation qu'on puisse euh, héberger sur GitLab. Donc GitLab euh, qui est une interface euh, où on met en place euh, notre, euh, notre versionning euh, via Git. Donc euh, des solutions qu'on avait envisagées. Donc, euh, tout d'abord, euh, on avait pensé à faire le développement interne euh, d'un serveur dédié. Donc euh, une solution qu'on n'a pas retenue parce que trop chronophage et aussi parce qu'il existe euh, plein de solutions déjà. Donc euh, plutôt que de réinventer la roue, partir sur quelque chose d'existant. De, euh, on avait aussi envisagé euh, l'utilisation d'un serveur euh, minimaliste tel euh, Sphinx Server. Euh, néanmoins, ça restait trop restreint. Donc euh, voilà, vraiment euh, peu viable euh, en fait tellement... Euh, il était vraiment trop restreint euh, du coup euh, une solution aussi donc on va commencer voilà à parler de read the docs euh, mais plutôt euh, là sur euh, le service euh, en ligne et euh, bah, qui ne répondait pas voilà à la problématique euh, justement de euh, confidentialité euh, de, de certains de nos clients et du coup l'autre solution et c'est celle qu'on a retenue, c'est le déploiement interne d'un serveur Idox. Donc à la fois pour répondre à nos process et aussi à ceux euh, des clients euh, avec des contraintes de, de droit euh, plus, plus fermes. Alors euh, ici euh, ce que vous voyez c'est l'infrastructure qu'on a au sein euh, de l'équipe Python euh, IT-Link. Donc, euh, qu'est-ce qu'on voit Alors, très simplement, euh, je ne vais pas m'étendre sur euh, Defpi et Jenkins. Euh, on va se faire un petit peu de promo, mais euh, du coup, euh, on a en fait, euh, bah, en 2016-2017, présenté ces deux, euh, ces deux solutions euh, bah, dans deux, deux autres conférences. Donc, euh, Defpi en 2016, donc ça, vous trouvez la vidéo euh, qui avait été filmée euh, à la Pycon euh, 2016. Et puis pour Jenkins, c'est pareil du coup. Hein. Vous pouvez retrouver facilement la vidéo sur la sur la chaîne du coup de, de la Bacon. Euh, du coup, ce qu'il y a à retenir de cette infrastructure, euh, donc on a depuis le PC, on va alimenter la doc. Donc on va passer euh, pour ça par le euh, bah versionning de Git. Euh, donc on met euh, à jour la doc ça va être pushé euh, sur le serveur euh, du coup read the Docs et euh, mettre systématiquement du coup la, la nouvelle version de la documentation en ligne. Euh, pour ça on a un service de WebHooks euh, qui récupère du coup euh, la dernière version qui met à jour et qui génère derrière euh, cette doc. Donc euh, voilà. Euh, donc on retrouve tous nos paquets euh, sur le serveur d'FP. Donc euh, des paquets plutôt que de... L'idée d'avoir un serveur où on met des FPI dessus c'est qu'on puisse euh, avoir nos paquets euh, bah, en, en local et du coup on a euh, vraiment la maîtrise de, de nos paquets euh, si demain euh, voilà, on doit les, les exploiter et bah Jenkins du coup pour euh, tout ce qui est euh, génération de tests unitaires, unitest, euh, voilà, test intégration, intégration avec euh, robot framework, la couverture de TU, et euh, l'audit de code avec euh, PyLint. Alors, euh, pour présenter euh, brièvement The Docs, donc il s'agit d'un serveur de documentation euh, open source, euh, donc écrit en Python et euh, utilisant euh, le framework euh, Python Django. Euh, le format d'entrée, euh, c'est SphinxDoc et euh, ce que va générer euh, Read the Docs, c'est euh, des formats tels que le HTML, euh, le PDF et l'ipub. Donc euh, intéressant puisque derrière, on va pouvoir les exploiter et euh, facilement les traiter, les envoyer, euh, les imprimer s'il faut. Euh, voilà, ça permet euh, en déclinaison plusieurs fichiers, euh, facilement transmissibles. Euh, on a euh, cet intérêt euh, qui fait qu'on a gardé cette solution, c'est la gestion des versions, euh, qui permet vraiment voilà, de, de versionner euh, chaque doc publié. Donc euh, intéressant euh, si on veut retrouver des docs euh, des précédentes euh, fois. Et euh, on a un moteur de recherche euh, qui est possible euh, du coup, c'est Elasticsearch. Euh, donc on va voir un petit peu euh, plus tard du coup, euh, ce qu'il en est au niveau de, de son installation. Euh, les prérequis euh, pour It's the Docs, euh, nous euh, en lien avec notre infrastructure, c'est euh, bah, Linux, on a choisi de mettre en place Linux pour ça. Euh, la version euh, 3.6 euh, de Python euh, avec Virtualenv du coup. Et euh, on l'a déployé du coup avec Django, euh, la version 2.5. Euh, ce qu'il faut aussi, et ça c'est par rapport à Elasticsearch, Elastic c'est euh, OpenJDK, euh, parce que Elasticsearch fonctionne avec du Java. Euh, voilà, les prérequis autres sont Git et euh, aussi euh, Mercurial. Donc euh, deux outils de gestion de versionning. Donc nous c'est plutôt Git qu'on utilise... Euh, euh, au sein d'IT-Link et euh, bah voilà, ce qu'il vous faut derrière c'est un accès internet ou alors un serveur de paquets comme on le voyait euh, du coup avec, euh, avec DevPi. Euh, du coup je vais passer le micro à Olivier, c'est lui qui va faire euh, la suite euh, de la présentation. Hop. donc moi sur ce slide là vous voyez rien c'est normal le but que je vais vous présenter c'est un petit peu une structure le, le document présent on va le donner au. Les organisateurs de la PyCon pour qu'ils le mettent à la disponibilité sur le site. Donc si vous vous voulez développer, appuyez-vous sur ce document. Il a plus office du coup, en l'occurrence d'un tutoriel, que vraiment euh, une présentation. Je vous rappelle qu'on est sur un retour d'expérience et non pas enfin sur vraiment un, un sujet technique de fond. C'est pour ça, appuyez-vous sur ce document, il sera présenté euh, normalement. En tout cas nous on le mettra à disponibilité de, des organisateurs de la PyCon donc ils devraient pouvoir se retrouver avec la vidéo sur le site. Alors l'installation du serveur, elle est euh, du coup si elle est elle prend pas mal de place et qu'elle est un petit peu technique. Donc là présentement on va faire ça dans un environnement virtuel, ce qui est comme souvent le cas vous qui utilisez du Python régulièrement, les ventes vous connaissez. Donc on va installer Python. Redis euh, comme base de données et ensuite, là, à la fin de, du code, on active l'environnement virtuel. Ensuite, une fois l'environnement virtuel, évidemment, on récupère le code de read the doc. Donc là, on le, fait avec un, on le fait à partir du repo euh, git, du dépôt git, pour avoir la dernière version euh, stable. Vous pouvez faire aussi avec les, les versions de développement. Et on l'installe avec pip install, donc euh, du coup, pour euh, déployer tous les requirements. Ensuite, on utilise la Django euh, vers le milieu, il y a marqué déploiement de la BDD, ça utilise le manage.py2 euh, qui est un outil de, de gestion de, de configuration de Django. On va créer la, la base de données et un compte super utilisateur qui nous servira au moment où Rezodoc sera installé pour se connecter dessus. Et on lance, donc à ce stade-là, Read the Doc est installé, et fonctionnel, mais il n'a pas encore de moteur de recherche. Et là, donc tout à la fin, la dernière ligne de code, c'est on lance avec le, le, le serveur web interne de Django, qui n'est pas évidemment recommandé en production, mais au moins on peut déjà tester que ça fonctionne. Ensuite, comme je disais précédemment, il n'y a pas de moteur de recherche. C'est quand même très pratique quand on a beaucoup de documentation de pouvoir rechercher. Donc là, il faut installer Elasticsearch. Alors Elasticsearch, c'est une sacrée gymnastique parce qu'il existe un plugin par version de Read the Doc. Et si vous n'avez si pas le bon plugin, et eh ben, du coup, ça ne fonctionnera pas. Et ce sera, croyez-moi, très difficile à débuguer. Donc le tableau qui est là, juste à droite, il n'est pas là pour faire joli. C'est pour montrer vraiment les versions du plugin 1 utilisé pour telle version du document du, euh, du logiciel donc sinon Rizodoc on le récupère bon là c'est un point dev donc on l'a récupéré via Debian et puis on le déploie donc euh, tout simplement pour euh, pour qu'il se voilà, pour l'installer donc suite à ça une fois qu'il est installé on dit à Django ça y est Enfin, on l'active, évidemment. Donc, via système 5 ou système D. Ça dépend euh, sur la distribution Linux que vous utilisez, quel système de, de service est présent. Et on va dire... On va pouvoir tester avec la commande curl, tout à la fin, qui fonctionne. C'est toujours intéressant de savoir que le service qu'on vient d'installer et lancé est, est fonctionnel. Et ensuite, on va dire à, à Django, voilà, tu, as, tu vas chercher sur le port 92.0.0 un service Elasticsearch présent et euh, qui va pouvoir du coup euh, indexer la documentation présente. Ce qu'on fait afin d'avoir une documentation, enfin une recherche toujours à, en accord avec la documentation, on a mis dans une crone, une, ta, une tâche crône l'indexation qui est lancée toutes les 5 minutes. Donc il existe d'autres manières effectivement de lancer l'indexation de la documentation par rapport ça peut être un, un hook etc nous le choix a été fait de lancer dans une tâche cron. comme ça on est sûr que modulo 5 minutes la doc, toutes les dernières versions de la doc sont toujours indexées par le par le moteur de recherche c'est une solution qui marche un peu bourrin certes mais elle fonctionne ensuite étant donné qu'on veut avoir un read the doc en interne il nous faut créer un fichier de, de configuration locale juste pour indiquer en fait sur quel nom de domaine ou euh, quelle adresse IP en, en local dans l'infrastructure est présente le, le, le, comment dire, le, le site. Quoi. Donc là, voilà, c'est expliqué dans ce document. Ensuite, euh, on paramètre les URL. En fait, on utilise Unicorn comme serveur WSGI qui est bon un serveur qui sert à faire une passerelle Python vers le euh, le Apache ou d'autres serveurs web, ou lui-même directement en web, c'est pour, pour servir les fichiers statiques. Bon, je pense que beaucoup ici savent que c'est aussi possible de le faire avec Nginx. Là, on a pris un euh, Unicorn, c'est aussi un choix, il fonctionne. Et évidemment, du coup, avoir un GitLab accessible pour du coup, pouvoir aller euh, s'interfacer dessus. Et puis pour l'authentification par GitLab, on a, fait une, une, on a enregistré la, la, la clé d'une paire SSH pour que du coup il n'y ait pas un enregistrement manuel à faire, ce qui pourrait être un petit peu lourd évidemment. Donc le, on démarre Unicorn pour pouvoir avoir évidemment le, le serveur euh, fonctionnel. Et puis donc, du coup on l'a lancé sur le port 8000 par exemple, hein, ça peut être sur d'autres ports. Et puis bon, on le, la, la technique pour l'arrêter, c'est on kill directement le PID hein, avec, la, avec la commande qui permet de retrouver ça, c'est très évident. Maintenant, ça y est, on a un read the doc fonctionnel, Enfin, d'un point de vue technique, il ne reste plus qu'à le paramétrer. Là donc du coup, on voit bien que sur le port 8000, sur l'IP sur locale, on a euh, le serveur qui fonctionne, qui répond tout bien. Donc avec le super utilisateur qu'on avait créé au début dans, dans Django, on se connecte au, au dashboard de paramétrage des, des projets. Donc là on peut voir on peut voir pas mal de choses. Qu'on peut importer des projets. Oui, c'est pas très lisible, hein. excusez-moi, mais comme je vous ai dit précédemment. Donc on importe un projet. Donc... Donc le projet peut être euh, évidemment sur Internet, peut être sur GitHub, Bitbucket, etc. Nous, en l'occurrence, c'est en local, ça nous intéresse. Donc on utilise le importer manuellement. On définit l'adresse IP toujours sur lequel est euh, hébergé le... le enfin, est bindé Git. On, crée, on donne un nom, donc jusqu'à là, c'est tout simple. Et ensuite... On a les pro une, un, un onglet qui apparaît avec du coup les projets euh, disponibles. Donc là on voit les projets, bon là en l'occurrence il n'y en a qu'un mais bon après ils sont accessibles à partir d'ici. Et chaque projet a son dashboard, du coup son interface de, de gestion qui lui est propre et donc euh, laquelle on peut définir tout un tas de de paramètres, de, bon, tout ce qui est inhérent vraiment au projet de documentation, les droits d'accès, etc. Font. Read the Doc propose quand même un nombre assez intéressant de fonctionnalités sur la gestion de la documentation. Ensuite, euh, les paramètres avancés, Je vais évidemment pas, c'est quelques exemples un petit peu de, de de ce qui peut se passer dessus. Donc les versions qu'on veut, etc., les formats d'export, on peut faire, euh, comme c'était précis tout à l'heure, du PDF, du EPUB, tout un tas, euh, du HTML, c'est les trois principaux, mais il y a des plugins pour faire d'autres trucs. C'est euh, assez simple, on peut définir tout ça ici dans l'interface de gestion. Et là, du coup, on rentre dans une partie qui est un petit peu plus générale, c'est pour générer la documentation à chaque fois qu'on fait un push sur Git. C'est-à-dire, pour avoir une doc toujours à jour, c'était ce qu'on expliquait au début avec l'infrastructure, à chaque fois que la doc est modifiée, du coup on fait forcément un push sur Git, et là il y a un hook qui va lancer the doc. et c'est là-dedans qu'on paramètre ce hook-là, pour justement que la doc, dès qu'on fait un push, ce soit à jour directement et accessible. Donc là, la procédure est expliquée ici. Donc, le bilan de tout ça, Read the Doc, c'est un outil qui fonctionne bien, qui est, euh, qui est efficace, qui comporte beaucoup de paramètres, par contre la documentation c'est assez difficile de la trouver sur, euh, sur le web, il y a assez peu de docs sur son déploiement. Le, actuellement, sur ce qu'on a, le, le, normalement on a un système de gestion de version, Bon en l'occurrence là on ne peut pas toutes les avoir, pour l'instant On c'est un... quelque chose d'assez récent en fait dans la boîte. On n'a que la dernière version qu'on qu vient de créer en disponible, on n'a pas d'historique vraiment de... des versions, euh... il doit y avoir un... un paramètre à activer quelque part. Certaines pages au moment de la configuration, des fois il y a des messages d'erreur et ces messages d'erreur en fait il faut se reloguer en admin, un simple user il verra un message d'erreur malgré le fait que ça fonctionne. Pareil, c'est peut-être au, au niveau de Gunicorn qui, fait un, au, qui sert les fichiers statiques, les messages ne sont pas, sont pas rafraîchis. Quoi qu'il en soit, on se log, on admin, on, on réfraîche la page et les messages d'erreur disparaissent. Donc, ils peuvent exister alors que l'erreur le, le, n'existe pas. Petit problème visuel, mais dans le fond, ça fonctionne. Et donc, malgré ces quelques petits euh, problèmes, entre guillemets, visuels surtout, l'ensemble le, est cohérent, fonctionnel, et répond à nos attentes. Voilà. On a fini donc si vous avez des questions il reste 10 minutes left. <rire> donc euh, oui. Si vous partez en avant suis réclame. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse dans cette conf, c'est aussi d'avoir de, euh, des échanges sur euh, la méthodologie appliquée justement entre euh, la nécessité de documenter les projets de développement, la disponibilité de cette euh, documentation et son utilisation. Par exemple, puisque je suis à mon niveau, euh, on peut utiliser par exemple Python en dans les docstrings qui expliquent une méthode. Euh, ben, ça peut générer, une... Alors, on sait avoir des, des indications sur les fonctions, mais sur le fond, euh, c'est pas ça qui va apparaître magiquement sur Exodocs. La importation des projets Git, le support de base, c'est quoi C'est le code en Python C'est euh... la documentation au format euh, SphinxDoc. D'accord. Donc la, la question, c'était d'avoir... Sur la nécessité d'avoir une documentation, on parle souvent de la documentation, nous qui sommes développeurs, la documentation d'API qui sont dans les docstrings du Python, qui peuvent être, effectivement aussi être parsés avec read the doc et on peut faire une documentation d'API. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse là plutôt, c'est la documentation euh, qui va vraiment apparaître derrière la documentation utilisateur. Donc l'utilisateur, les API, ce n'est pas vraiment ce qui l'intéresse, c'est vraiment le côté fonctionnel. Donc là, on parle en fait d'une documentation qui est dans des fichiers au format Sphinx Doc. c'est une, une, une, une sous-syntaxe de markdown qui permet d'avoir, de, de générer donc, du, euh, des documents, comme on a vu PDF, EPUB ou, euh, ou HTML. Et c'est plus sur cette documentation-là qu'on s'intéresse. À... Au début, on en a parlé un petit peu de la documentation client en fait il y a une documentation donc développeur qui en règle générale reste dans l'entreprise et une documentation client qui elle va être proposée justement soit livrée euh, sous forme de documents soit euh, sous forme d'une url qui, qui pointe sur notre infra ou alors on a des clients qui veulent carrément déployer le, sur leurs infra. Euh, enfin bref mais les, les, les deux sont possibles avec read the doc euh, les deux sont faites d'ailleurs avec ce système là, mais celle qui nous intéresse le plus dans le cas présent c'est plus les doc utilisateurs. Vraiment pour livrer le logiciel avec sa documentation. C'est plus là-dessus. Voilà. Oui. La sécurité au client, vous en parliez tout à l'heure, qui fait un accès spécifique, c'est géré dans directement. Et read the doc, propose ah oui, la question c'était euh, sur, sur les clients euh, critiques le, le, le, la sécurité d'accès à la documentation alors Rizodoc il propose du coup un système de déjà de login, password pour se connecter à euh, une partie de euh, non je crois pas que c'est vraiment d'intérêt euh... Merci. La sécurité des clients, ouais, donc, étonné que déjà on a un système de login, password, ça permet d'avoir aussi un niveau, un certain contrôle d'accès. Donc, un utilisateur qui va avoir un certain nombre de droits pour accéder à certaines parties de la documentation, ou du coup, à certaines documentations. En l'occurrence, il y a certains clients, et les clients super critiques, typiquement la défense, euh, ils vont même pas proposer, ils vont pas vouloir du coup que nous, euh, l'ESN, IT-Link, hébergent le, leur documentation et le, du coup fassent un, un service donc on l'héberge et eux ils se connectent dessus sur notre infra ils peuvent la, la connecter, ça leur évite d'avoir ça chez eux eux ils ont ça chez eux donc ça c'est les clients super critiques les clients qui ont des, des, des documentations un petit peu moins critiques mais qui, qui veulent utiliser Service IT-Link du coup on leur crée des logins, des passwords ils peuvent se connecter dessus et derrière nous on peut choisir ou eux-mêmes peuvent choisir de dire que certains utilisateurs vont avoir accès à certaines parties de la documentation et pas d'autres c'est assez euh, souple d'une certaine manière pour pouvoir que tout le monde n'ait pas accès à toutes les informations et donc soit potentiellement perdu euh, dans, dans une doc qui soit très conséquente et qui ne l'intéresse pas dans son corps de métier. Any questions Oui Encore une petite là que je suis en train de, de regarder, c'est au niveau des possibilités d'interconnexion justement pour l'authentification euh, avec les LDAP. Euh, des choses possibles c'est juste un user mot de passe aucune idée j'espère qu'il y a un, effectivement un plugin LDAP pour sure. euh, ou Active Directory euh. mm -hmm. c'est ouais, mm -hmm. plus bien. sur les ouais, Django euh, LDAP peut-être ouais, étant donné que euh, Residoc utilise Django ouais, donc du coup on bénéficie d'un euh, certain nombre de plugins alors après est-ce qu'il y a vraiment eu des connexions qui sont faites merci et la dernière sur, euh, sur la méthodologie sur la pédagogie, justement quand c'est de la documentation pour les clients, est-ce qu'il y a les commerciales qui sont imbriqués pour éviter des trucs qui sont toujours frustrants où on a un commercial qui demande la documentation et est-ce qu'il ne prend pas la peine, il prend pas le temps d'aller voir la documentation qui est disponible Ouais, on peut lui filer un e-pub ou c'est un commercial, hein On peut lui parler, lui parler, lui parler, lui parler, lui parler, lui parler, lui parler. de blockchain, de... <rire> voilà. Le blockchain, le digital, les aiment ouais. <rire> bien. Et juste, euh, tu, tu parlais de, des trucs de démarrage un, un peu maison, et pour tirer, etc. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup bossé avec euh, comment, Taiga, taiga.io, pour mm -hmm. ceux qui connaissent qui se base aussi sur une avec Django, avec aussi des modules LDAP. Ouais. Et eux, ils ont un, un processus management qui s'appelle Circus mmh. et qui permet justement de gérer peut-être un peu plus proprement les démarrages différents... Euh, différents services modules différents services modules de l'application elle-même voilà à l'heure actuelle euh, à ma connaissance Rizodoc ne dispose pas mais basé ah. sur Unicorn enfin, c'est Circus qui va démarrer Unicorn d'accord donc ça. Un... d'accord donc Circus proposerait un une, une système de gestion de services type Unicorn c'est des définitions de fichiers avec des instructions Unicorn après tu fais CTL, stop start et mmh. tu démarre d'accord Peut-être un peu plus proprement. Oh! Ah, c'est propre la, com la, la commande! Ah, 19, toujours... Ça passe toujours ah ouais, un... PSOX, on récupère le PID, puis on fait kilo, kilo, et puis hop! On ouais. bon, fait ouais, les... ouais, avec les beaux pipes et tout, c'est très bien la ouais. Ouais, ouais. <rire> Merci beaucoup! C'est bon? Voilà. Merci! Ah, merci. merci à vous.